Salut à tous, je suis vraiment très heureux de faire enfin cette vidéo parce qu'une des deux annonces concerne quelque chose qui me tient vraiment à cœur, qui est important et je suis vraiment content de vous le partager. C'est parti La première info importante, c'est ma présence à une convention, c'est la convention à laquelle il faut absolument aller si vous aimez les vidéos sur internet, c'est la Neocast. Elle a lieu à Strasbourg le 23 et 24 avril 2016. Donc c'est dans quelques mois, je suis... Euh, donc je l'annonce officiellement, j'y suis, hein, je suis invité dedans. Je pense qu'il faut vraiment essayer d'y aller si on est euh, intéressé par tout ça parce que c'est pour moi la meilleure convention euh, dédiée à la vie vidéosphère en France quasiment tous les invités, c'est vraiment des gens que, que je suis, que j'adore et euh, je suis vraiment content de faire partie de tout ce petit lot de, de créateurs. Alors ça me ferait plaisir que vous essayiez de venir parce que j'aimerais en fait rencontrer les gens qui me suivent. J'en ai rencontré quelques-uns déjà au fur et à mesure des conventions mais il n'y en a pas beaucoup et euh, j'aimerais bien discuter avec vous et savoir des trucs, enfin voilà. Donc euh, bah, voilà, ça me ferait plaisir de vous voir, donc essayez de venir ça serait cool. Et alors autre raison pour laquelle il faut venir c'est euh, toutes les conférences, les activités, les choses comme ça que, que tous les vidéastes préparent. Pour info, moi euh, j'en ai une de prévue avec mon poteau Norman Cooper, on va parler de Hans Zimmer. Oui, Hans Zimmer est plus généralement l'évolution de la musique de grands blockbusters hollywoodiens au cinéma, voilà. Alors je suis vraiment content de pouvoir enfin en parler, ça va être vraiment cool, et euh, bon évidemment tous les, autres, euh, tous les autres vidéastes vont préparer à mon avis des trucs super intéressants comme l'année dernière, en tout cas c'est une convention dont vous avez sûrement déjà entendu parler parce que tout le monde commence à en parler, tout le monde commence à dire que euh, c'est génial, etc. C'est vrai, je confirme voilà, Strasbourg, le 23 et 24 avril, venez nombreux. Deuxième annonce, alors celle-là, elle est vraiment importante pour moi. Alors pour vous, euh, pas forcément, hein, franchement, euh, voilà. En tout cas, donc j'avais dit sur une vidéo il y a très longtemps, au moins un an, que euh, je préparais, que je voulais mettre en place un projet de, euh, de service de composition de musique à l'image. Je vous annonce que c'est officiel. Voilà, je suis officiellement lancé dans ce projet. Je suis officiellement euh, prêt à recevoir des propositions de projets pour composer des musiques. Alors en résumé, je suis à la recherche de projets de création, que ce soit des courts-métrages, des web-séries, des jeux vidéo, des... même des publicités, pourquoi pas, des n'importe quoi, qui ont besoin de musique originale, donc je suis prêt à composer pour ça, je, je recherche ce genre de projet. Alors pourquoi je fais cette annonce ici Parce que cette chaîne euh, cumule 23 000 personnes qui sont abonnées, c'est énorme, vraiment, et, euh, et du coup parmi vous, je suis sûr qu'il y a des créateurs, des gens qui ont pour projet de lancer une web-série, de lancer un court-métrage, un truc comme ça, et qui ont du budget pour ça, voilà, pour engager un professionnel. Donc euh, si c'est le cas, si vous êtes un créateur et si vous avez besoin de musique et si bien sûr vous connaissez mon travail et si vous pensez que ce que je fais peut correspondre à l'univers de votre projet, eh n'hésitez ben, pas une seule seconde. Contactez-moi, je mets dans la description les liens vers tout ce qu'il faut hein, donc les pages Facebook, Twitter, etc, mais surtout le site internet et l'adresse mail pour tous les contacts professionnels de, de gens qui veulent bah, justement m'engager, voilà. Je vous encourage à faire un tour sur le site si jamais vous avez envie de découvrir un peu euh, certaines musiques que j'ai déjà composées, pour vous faire une idée si vous ne connaissez pas encore. Bon voilà du coup c'est parti, donc je suis content, hein. donc j'espère qu'il y aura des retours, voilà, et euh, puis bon bah écoutez c'est tout ce que j'avais à dire, donc je résume, euh, venez à la Neocast le 23 et 24 avril, et puis bah, si vous avez un projet, à me soumettre en termes de musique N'hésitez pas à me contacter via les liens qui sont dans la description Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Vraiment c'était très cool euh, Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées Ça commence à grimper un petit peu plus vite en ce moment Alors bah, ça fait toujours plaisir En plus en ce moment je commence à, à sortir un petit peu plus de vidéos Des concepts différents des, des, des arrangements, des compositions et tout ça Donc la chaîne change un peu, ça fait plaisir J'espère que vous suivez le mouvement Et en tout cas je vous remercie et je vous fais des gros gros gros bisous A plus